Salut à toi Seigneur de guerre, c'est Tourop, tu es sur Commander TV et ici si ça parle. Nécron, aujourd'hui on vous fait le point sur le chapter Approve 2019 et surtout les changements dont il bénéficie suite à cette parution. Je suis en compagnie de l'Exode et tu vas donc nous analyser tout ça. Tout à fait, euh, grosse baisse de coût en point pour les Nécrons, euh, surtout autour des unités de cac et des persos. Euh, donc le, le format OTC, la gunline classique, euh, comme c'est euh, bah, du tir, il euh, y a peu de décalage, il y a peu de changements, euh, mais on va regarder dans le détail, ça permet quand même d'enrichir de, euh, nos listes. Donc je vais faire euh, deux petites analyses, une, la première sur la partie CAC et la deuxième sur la partie tir. Euh, cette analyse, elle a été faite grâce au retour de joueurs, euh, de joueurs compétiteurs comme euh, Wix et Brass. Donc euh, voilà, je, je, merci à eux merci à pour, euh, pour leur documentation et puis euh, je me fais fort de de retranscrire ce qu'ils nous ont dit. Oh, c'est beau, voilà. là là, là là, j'adore Alors pour les unités CAC, euh, on va commencer par euh, les unités phares, auto-include, euh, donc ce sont les wraiths, les spectres, et les destroyers. 48 à 42 points pour les spectres, donc c'est 6 points de moins. Et c'est surtout leur équipement, les câbles constructeurs qui passent de 9 à 4 et qui leur permet de taper même après leur mort. Donc ben voilà, ça fiabilise encore cette unité. Euh, voilà, elle est forte au corps à corps, bien sûr. Elle est chère en point, mais elle est forte au corps à corps. Elle tient, elle tient la route. Elle peut même se régénérer avec un, un protocole euh, spécifique. Hein, c'est un stratagème. Et le Seigneur d'Estro, il passe de 110 à 95. Donc là aussi, une belle baisse de coup en points. On notera juste qu'on ne peut toujours pas l'équiper de la faux qui fait force x2, pa à moins 4, dommage 3. C'est bien dommage parce qu'elle passe de 20 à 12 points. Euh, en revanche, ce qu'on peut lui mettre, éventuellement, ce qu'on peut mettre euh, surtout aux lords et aux, aux overlords qui baissent en, en, en coup en point, c'est l'orbe de résurrection. Cette orbe de résurrection-là, elle elle, le coup en point est divisé par deux, donc ça passe de 35 à 17. Du coup, euh, ça rend intéressant euh, le fait de prendre des, des gros packs. Rappelle-nous l'exode, ce que fait cette fameuse orbe Eh bien, l'orbe, elle te permet de relancer un test de protocole de réanimation. Donc, euh, tu as deux protocoles dans le même tour. Donc voilà, ça peut permettre à un gros pack de, de revenir à full effectif. On aura du coup envie, avec cet orbe-là, d'aller chercher des gros packs. Sauf que bah, les troupes, donc les guerriers et les immortels, il n'y a pas de baisse de coût en point, que ce soit pour le, la figurine en elle-même ou son équipement. Donc euh, pas de changement pour eux, ce n'est pas forcément pour eux qu'on va aller euh, chercher l'orbe, mais c'est pour une unité qu'on va certainement revoir venir au devant de la scène, ce sont les dépeceurs. Euh, le dépeceur, c'est l'unité de cac, c'est un guerrier nécron, euh, tout ce qui est le plus classique. nombre attaque 3 pour être exact. Euh, et donc bah, voilà, c'est un guerrier euh, tout ce qui est le plus bête, mais il peut relancer les blesses. Donc euh, on peut le faire toucher sur 2+, parce que c'est de l'infanterie. Donc il peut bénéficier du, euh, du, du My Will Be Done, euh, du, de Lord ou de l'Overlord. Euh, qui est à proximité donc voilà ça devient une unité intéressante qu'on a envie d'aller chercher euh, parce que ben 20 dépeceurs euh, en coup en point c'est bien plus faible qu'avant qu donc l'intérêt des dépeceurs euh, aujourd'hui c'est à tester hein, mais euh, les avions les night seat, euh, ça permettrait de euh, donc on les garde en réserve et ça permettrait de les téléporter à partir du tour 2, euh, en fonction de comment on a positionné ses avions, euh, dans les 3 pouces de l'avion, c'est la règle hein, standard, et à plus d'un pouce de l'ennemi. Donc euh, en fonction de, du positionnement de l'ennemi, s'il ne fait pas attention aux avions, bah, on peut faire débarquer euh, 20 types euh, et bah, charger dans la foulée. Donc il euh, y a quelque chose à faire, on peut les buffer, donc il euh, y a beaucoup de choses à faire euh, avec les dépeceurs. On a vu aussi, et c'est à tester en début de la V8, euh, à voir si ça refonctionne correctement ou euh, ce qu'on peut en faire, mais des listes où on fait euh, 3 fois euh, 6 spectres et 3 temps. Euh, là aussi, il y a une baisse de points en points, euh, surtout sur le Day Cyber qui est là, euh, qui passe de 225 à 180 points. Et donc, c'est celui que, que j'avais sélectionné euh, lors de notre première partie, euh, ensemble sur la chaîne, où on a euh, la possibilité de redéployer euh, un des trois unités euh, en début de game. Euh, donc, euh, voilà, en fonction de. Et on peut en prendre trois, donc. Euh... Tu redéploies 3 des 3 unités du coup Tu peux redéployer okay. 3 des 3 unités. Ok, oui. du coup on passe aux unités de tir. Euh, deux, deux choses importantes, euh, le destroyer. Euh, le destroyer ne change pas en, en point point, euh, mais sur une unité de 6, on va peut-être en enlever 1 pour rajouter un destroyer lourd. Lui, euh, il passe à 17 points. Donc 17 points la figue, 20 points l'arme. Vous avez un destroyer à 37 points qui fait un tir force 9, PA-4, dommage D6. Et comme les autres... Pour le fameux stratagème il bénéficie il est dans l'unité hein. euh, donc euh, ben, il a une full reroll des touches full reroll des blesses donc voilà ça commence à ça commence à causer ça peut être intéressant euh, d'en prendre euh, dans euh, bah, les unités classiques de destroyer en revanche on ira peut-être hésiter enfin moi j'hésiterai en tout cas euh, à prendre une unité de 3 en heavy support, quoi. donc euh, c'est je pense le, le bon format c'est vraiment de le mettre dans la fast attack avec euh, avec le destroyer euh, la Ghost Ark, euh, comme on, on le disait tout à l'heure, euh, l'orbe va peut-être faire revenir... Euh, les packs de, de dépeceurs, parce qu'ils ont aussi, eux, baissé en point en point, mais ce qui va euh, aussi concurrencer le guerrier, finalement, c'est la Ghostark. Parce que la Ghostark, elle coûte à peine 10 points de plus qu'un pack de 10 guerriers. Euh, elle a plus de tirs, euh, elle a plus de moves, elle a plus d'endus, elle a le blindage quantique, donc elle fly, euh, elle fly donc il euh, y a un moyen de spammer euh, la Ghostark. Euh, de l'avoir aussi, euh, ça, ça peut aussi être un gros châssis voilà, bloquant avec, les, euh, ouais, avec euh, bah, la Doomsday Ark euh, ouais, derrière, qui envoie du, du steak. Euh, deux unités un petit peu moins euh, utilisées, euh, qui peuvent être intéressantes. Le Deathmark, euh, ça ne le fera pas revenir hein, au devant de la scène, mais en tout cas, il passe de 17 à 14. Et là, voilà, une, une petite unité de, de 5, 70 points. Ça ne mange pas de pain. Euh, voilà, moi j'aime bien, c'est mon unité de cœur à moi, je les adore. Et on a aussi le Stalker le stalker ne baisse pas nativement en coup en point euh, tu sais c'est la fameuse élite l'espèce de scarabée oui, euh, oui, okay. donc euh, euh, qui a qui peut porter le Death Ray, euh, le même rayon euh, que le, le doom site euh, et euh, qui peut porter un navy ghost cannon euh, attention jumelé euh, donc euh, voilà là il y a 10 points de perte euh, sur chacune des deux armes donc ça peut être intéressant de, okay. de regarder ce qu'il est possible ouais. de faire donc ça peut fiabiliser aussi les tirs de l'infanterie donc euh, voilà c'est quelque chose à, à faire ok on termine par les persos avant de regarder les deux listes euh, bah, Imotech euh, très clairement euh, bah, ils sont tous perdus en coup en point, mais lui perd 20 points et il était déjà très joué euh, je pense qu'il continuera à être joué donc il passe de 160 à 140 points, euh, Voilà, il a toujours son petit, euh, son petit dé euh, en début de partie qui fait plaisir, donc à 48 pas il va cibler une unité euh, sur un 2+, c'est le nombre de mortels qu'il inflige et après il fait euh, sur un 6 des mortels sur les unités qui sont autour, donc euh, voilà c'est juste un truc sympa et il a 2 My Will Be Done par tour. Donc il donne euh, la, le plus 1 au tir, euh, au, au hit, à la charge, à l'advance, à deux unités d'infanterie euh, à 6 pouces de lui. Donc En plus, il a une petite euh, une petite aide, mais je pense qu'elle euh, ne sera pas utilisée pour les, euh, les dépeceurs, justement. Euh, donc il peut cibler une unité de dépeceurs à 12 pouces, et euh, les faire euh, ajouter un au, au hit, au, au corps à corps. Donc euh, ça ne sera pas utilisé parce que Imotech, bah, il est Sotech, et on va voir qu'on utilisera certainement une autre dynastie, une autre dynastie euh, quand on voudra jouer des dépeceurs. Euh, ensuite, euh, le, le personnage que moi j'aime beaucoup, c'est Horican, euh, euh, sur lequel on va vraiment. Enfin, euh, on va préférer. Euh, parce qu'il vous coûte plus que 100 points, donc on va préférer le prendre à mettant un cryptech avec un chronométron, parce que c'est exactement le même effet, hein. il, il a sa petite bulle euh, de 5 plus 5 vues, euh, mais en plus de ça, il a toujours cette, euh, cet espoir, euh, quand on ne fait que des 1, euh, ça passe, euh, de se transformer, et d'être aussi euh, ton qu'un que ton. alors un ton, un c'est pas si ton que ça, euh, mais voilà, ça fait toujours plaisir quand un, un personnage passant du durant 7, euh, oui, force 7, euh, qu'il a... Euh, euh, un petit bâton sympathique, voilà donc euh, ce personnage là je pense qu'il peut remplacer un un, un, bah, un Cryptech, en revanche encore une fois c'est Sothec. Maintenant parlons liste, tu es venu avec euh, deux listes à proposer euh, je te laisse, euh, laisse nous les présenter. Euh, donc on va prendre une liste Gunline euh, assez euh, classique euh, deux détachements, un détachement éclaireur, un détachement bataillon, euh, l'éclaireur il sera nefrec, ça permet donc euh, euh, d'advance auto à 6 pouces et éventuellement quand on a le my will be done, euh, d'advance auto à 7 pouces. Euh, le seigneur de guerre sera forcément le destroyer il aura un fauchard et euh, le phylactère, euh, là on, on le prend, le phylactère ça coûte 10 points, hein, c'est pour permettre de prendre la relique, de, qui est la cassette. Euh, cette cassette-là, en fait, elle permet à tous les tours de joueurs de regagner des 3 points de vie. Donc euh, tu démarres ton tour de joueur, des 3 points de vie. Euh, donc pendant le tour de l'adversaire aussi. Hein. Et si jamais euh, le, le porteur décède, euh, à la fin de la phase... Sur un 4+, exactement comme le stratagème en fait, il y a un stratagème qui coûte un point qui permet de faire revenir un personnage ouais, ouais, Donc euh, exactement euh, de la même manière que le stratagème, sur un 4+, le personnage revient. Donc, euh, et euh, redé trois points de vie faire un 6. Et redé trois points de vie à chaque joueur de joueur. Donc voilà, le trait, pour le trait, on lui prendra le, le conquérant implacable, donc ça lui permet de, de faire relancer euh, les charges euh, sur les unités qui sont à 6 pouces de lui. Et là, quand on sait qu'on euh, a un stratagème pour un, pour un CP qui permet de faire charger les, les, les unités qui ont Advance, euh, ben voilà, euh, ça, commence à, ça commence à être sérieux, ça commence à aller très vite au CAC. Euh, on va rajouter donc dans ce détachement trois unités de trois Scarabées. Les Scarabées, il euh, ne faut pas oublier que ça vole. Euh, C'est un détail qu'on qu peut oublier facilement. Ça mm -hmm. peut se désengager hein, dans un CAC. Ah ouais. euh, ça peut bloquer euh, sur les tables TC. On le voit entre deux bâtiments... Euh, on peut mettre euh, ces trois petits scarabées, ben là, que fait Anika il fait le tour. Et ensuite, bah, une unité, euh, l'auto-include, un Sea Race avec 6 spectres, avec trois câbles. Donc voilà, ça permet de rester au corps à corps, c'est le, le gardien de but. Euh, et ensuite, un bataillon Sotek. Euh, donc ça, le je, je te le rappelle, hein, c'est euh, les armes qui deviennent des armes d'assaut. Donc ça permet de bouger et tirer. Euh, Sans Exactement. Et donc tu as euh, deux QG, la catacombe barge avec euh, le Ghost Canon et le Fauchard. Il euh, faut savoir qu'il tire sur 2+, donc ça permet de déclencher le stratagème Sotek tu sais, pour 2 CP. Euh, donc euh, l'unité qui, euh, qui a subi une perte, ouais. euh, et bien tout le monde va tirer avec un plus 1. C'est fun, c'est fun. Donc euh, ce petit per... cette petite catacombe barge là, elle permet de, de fiabiliser un petit peu ça Plutôt que de dépenser des tirs sur une unité. Où, voilà, les tirs, c'est précieux chez les Nécrons. Euh, le cryptec ensuite, classique, bâton, voile, donc celui qui... avec la cape pardon, et le voile. Indispensable. Euh, exactement, pour euh, ben, redéployer sur la map. 3x5 IMO, Tesla, classique. Euh, et deux attaques rapides, donc euh, la... les 5 Destro avec le Destroyer Lourd. Ouais. Euh, et là du coup on va pouvoir euh, c'est le petit ajout en fait le destroyer ouais, ouais, euh, c'est la baisse des coups en point ça permet de le faire euh, on peut rajouter aussi une tombe blade euh, on va en prendre 9 avec les ailerons donc euh, une sauvegarde à 3+, euh, et le nebuleux ça permet d'ignore cover euh, quand on, on tire euh, on gardera toujours euh, une préférence pour les 3 arches, les 3 dooms des arcs euh, bah, C'est un peu plus méta finalement que les avions que je t'avais sortis. Donc, euh, je préfère aussi les trois Doomsday Arcs. C'est ça. Même. Donc euh, bah, tu vas les préférer, j'espère, à la prochaine partie. On donc, verra euh, on bien euh, qui rira vers la fin. C'est ça. <rire> euh, deuxième liste, une liste un peu cac, elle est attestée. Euh, C'est voilà, un concept. C'est un concept. Oui, comme ça, on vous balance trois petits concepts. Exactement. Euh, donc trois détachements cette fois-ci euh, un éclaireur, une escadrille et le bataillon. Euh, L'escadrille, tu t'en doutes, hein, c'est les trois euh, Nightseek. Donc, euh, les, les trois avions, les trois avions, les font... non, non, non, pas du tout. Ah euh, non, non, c'est les transporteurs de. Exactement. Autant parce pour on moi. Va, on va les rentrer euh, nos fameux euh, 60, dépeceurs. dépeceurs. Alors, pas forcément 60, euh, parce que ça, quand même, ça coûte cher le Nécron. Euh, mm. Mais effectivement, on prend 3 Nightseat. Euh, et on va prendre une escadrille Novok. Pour. Euh, voilà, le Novok, il faut savoir qu'on va prendre le bataillon aussi en Novok. Pour euh, reroll les. C'est chez les SMC, ça, le Novok. Le avec Gatling, non avoc <rire> avoc Oui, c'était une blague aussi. Ah, putain, oh putain, mais bon. j'ai rien compris. Euh, le Novok, euh, ça permet de reroll. Les, les touches au corps à corps. Très bien. Voilà. Euh, dans le bataillon, le bataillon, c'est un bataillon classique, l'overlord avec la faux, force x2, hein, PA-4, euh, voilà, on, on est bien. Avec une orbe et avec un voile pour pouvoir se TP mm -hmm. si jamais il y a trop de monde. Euh, s'il si y a bagarre. C'est ça, s'il si y a bagarre, parce qu'on peut TP même depuis un corps à corps. Oui. Euh, on est engagé au corps à corps, hop, on n'est plus là. Euh, le cryptech, toujours avec la cape pour se déplacer, et un bâton classique, 3x5 émo, Tesla. Voilà. Et là, c'est là qu'on prend nos 2x20 euh, dépeceurs. Donc 40 dépeceurs avec 3 avions. Même s'il y a un avion qui pète, euh, on a la possibilité tour 2 euh, d'aller déposer euh, chez l'ennemi. Euh, bah, 40, 40 gus qui ont euh, 3 attaques chacun, qu'on peut booster, euh, reroll des attaques, reroll des blesses. voilà, donc Il euh, y a des choses à faire. Et le troisième détachement euh, pour cette liste CAC, c'est un, un détachement éclaireur. Donc euh, Nefrek, c'est un Lord Destro. Euh, comme on l'a vu, hein, le, le même que tout à l'heure, avec euh, la caissette, enfin euh, voilà, Tanki, au possible. Deux fois six spectres, cette fois, euh, avec deux câbles euh, et trois scarabes. On prendra aussi en plus, parce que ça a baissé un coup en point, c'est juste l'histoire de euh, La canoptech spider, tu sais, la, la petite euh, ah ouais, ouais, truc qui te pond des, euh, des scarabées. Qui pond des scarabées euh, mais on va lui mettre un prisme euh, qui permet de deny, en fait. C'est un deny. D'accord, euh, voilà, c'est d'accord, ok. Donc voilà, une liste à tester, hein, c'est vraiment un concept. Euh, ah, okay. à voir ce que ça peut donner, ça peut faire des surprises. On est sur ça, du format à euh, 2000 points. C'est ça, donc euh, à intégrer dans un roster, euh, comment, ah, Déjà à pourquoi, tester par les gens ah, C'est ça. Voilà, voilà. C'est une idée de base. Donc on, on verra hein, ce que tu vas manger dans, dans pas longtemps. Ok, euh, merci à toi pour, pour ce point. Merci à Wix et merci à Vras aussi pour avoir participé à, à cette analyse. Donc pour euh, conclure un petit peu sur le Necron, il subit... une une baisse de coups en points très importante euh, sur cette fin d'année 2019. Il faut savoir que le codex, euh, le codex sur cette version-là est vieillissant et, euh, et les mécanismes de jeu le sont aussi. Euh, pas sûr que le la baisse de ses coups en points sur le chapter approuve en face euh, un codex fort mmh, euh, parce que euh, là où le nécron baisse en points euh, d'autres armées baissent aussi mais surtout bénéficie de beaucoup de nouveaux mécanismes de jeu euh, notamment on le voit avec l'arrivée de toutes euh, de toutes les de tous les space marines et euh, et puis surtout bah cruellement que côté de, Nécron, de de nouveaux et de bons stratagèmes euh, et de, nouveaux, euh, on va dire de nouvelles subtilités qui vont pouvoir lui apporter euh, euh, une réponse euh, face aux autres armées Alors là, on met un, tous un petit cierge en hein, tant que joueur Necron sur le Psychic Awakening qui sortira. Toutes les armées sont censées être concernées à voir si on a une nouvelle figue, puisque ça fait un moment qu'on n'en a pas eu, à part dans Forge Bane, le, le Cryptech. Euh, maintenant, voilà, c'est, si on peut avoir de nouvelles mécaniques, ce serait plutôt pas mal. Je pense que le Necron, on a absolument besoin pour, pour être un petit peu plus prédominant sur l'étape de jeu, parce que il faut le dire, 7v8 boude cette faction. Euh, on croise tous les doigts pour le renouveau du Necron. On finira là-dessus. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle analyse du Chapter Approve 2019.